Ça la c'est la c'est la c'est c'est la c'est la c'est assis six de la fête, la J'avais, c'est grand la France. c'est la France. la la la Si c'est du conditionnel Non, tu c'est grand la France. Si c'est du c'est grand la France. Si c'est du conditionnel c'est grand la France. Si c'est du conditionnel c'est la c'est du c'est grand la France. Ben, non, vous savez, t'es grand, la française, française, française, française, française, française. France. si, c'est du conditionnel.